J'aimerais juste vous dire, vous cher Capricorne, êtes le grand gagnant de la conjonction de Jupiter et Mars qui va avoir lieu durant ce mois euh, à partir de la deuxième partie du mois de Mars. Cette conjonction va avoir lieu dans votre première maison, dans votre signe. Et à la fin du mois aussi, la, la dernière partie du mois de Mars, Saturne va quitter votre signe pour rentrer dans votre deuxième maison le 22 mars. Donc, ce mois-ci, cher Capricorne, cher Capricorne, vous êtes le grand gagnant. Je commence par la première partie du mois de mars et avec la rétrogradation de Mercure, vous allez continuer à réévaluer les choses, les décisions, les plans, les stratégies, surtout au niveau financier, car Mercure, Durant sa rétrogradation, il va, il va entrer à nouveau dans votre deuxième maison. Mais avec la production de la pleine lune dans euh, votre neuvième maison, et Mercure qui recommence son transit direct, vous allez voir les choses plus claires. et Vous allez pouvoir prendre vos décisions, soit à propos d'un voyage que vous désirez faire, ou bien un changement de lieu, lieu de résidence que vous pourriez aussi désirer faire. Vénus et Uranus, dans votre cinquième maison dans le taureau, euh, vont vous offrir des opportunités surprenantes et inattendues à propos de plusieurs aspects, que ce soit au niveau de la créativité de votre propre commerce, d'un projet personnel lucratif, d'une passion que vous pourriez transformer en une profession, même au niveau de la conception d'un bébé. Alors, si vous ne désirez pas avoir des bébés prochainement, il faudrait porter une attention très particulière durant cette période. La deuxième partie du mois de mars est après que Mercure Rentre dans votre troisième maison, vous allez sentir beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie, beaucoup de contrôle sur votre quotidien et beaucoup de liberté après avoir senti un peu les mains attachées durant le dernier mois de février. Votre charisme aussi en profitera, surtout que durant cette période la conjonction de Jupiter et Mars aura lieu dans votre signe et dont vous allez être le grand gagnant. La troisième partie du mois de mars, c'est après que le soleil entre dans votre quatrième maison et la nouvelle lune aura lieu dans cette maison et après la sortie de Saturne de votre signe pour entrer dans votre deuxième maison, c'est là que vous allez euh, vous sentir en train de naître à nouveau, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, pour vous, cher Capricorne, le ciel est la limite. Un vrai début, entouré par toutes ces énergies favorables, et tous ces aspects, la conjonction de Mars et Jupiter, et les deux faisant deux trigones avec Vénus, dans votre quatrième maison, et la sortie de Saturne pour entrer dans votre deuxième maison. Tout ça pour vous garantir un beau début. Le début pourrait être au niveau professionnel, au niveau amoureux, au niveau résidentiel, au niveau financier. Le ciel est la limite pour vous, comme j'ai dit, cher Capricorne, c'est à vous de saisir les opportunités qui vont se présenter à partir de ce mois-ci, surtout à partir de la dernière partie du mois de mars. Je vous souhaite la meilleure de chance, cher Capricorne, vraiment la meilleure de chance. Profitez-en autant que possible. Donc c'est au niveau astrologie, j'aimerais... Euh, vous invitez aussi à consulter les vidéos de cuisine que je viens de télécharger dans la nouvelle chaîne que j'ai ouvert la cuisine économique. Donc je vous invite aussi à vous abonner si vous aimiez la chaîne et à aimer les vidéos et partager aussi pour cette vidéo d'astrologie. Je vous demande aussi de partager, de commenter, d'aimer euh, s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.